L'une des premières sociétés spécialisées dans le domaine de l'ingénierie des transports en Afrique de l'Ouest. Transcor intervient dans le domaine de la gestion du trafic et du génie civil. L'aménagement hydro-agricole. L'ingénierie géotechnique. L'ingénierie hydraulique. Et l'assainissement des eaux usées. Notre mission est d'améliorer le bien-être des populations africaines en proposant des solutions novatrices. Dans le but de réduire les problèmes socio-économiques et environnementaux, Transcor collabore avec beaucoup de fabricants et de sociétés d'ingénierie à travers le monde. Transcor, pour vous satisfaire dans les délais, au service du développement local.